Si vous connaissez un petit peu les plans de maintenance dans SQL Server, vous savez que ce sont des plans graphiques qui vont exécuter des tâches de maintenance. Bien, quel type de tâches de maintenance Eh bien, vous aurez ces tâches disponibles dans la boîte à outils, qui ne s'affiche pas toujours ici, mais elle est parfois cachée comme ça, donc il faut l'ouvrir. Maintenant, hop, je vais m'ajouter ça, je vais enlever ça, et je vais dimensionner ma belle boîte à outils pour voir les différentes tâches qui sont ici à disposition. Je vous agrandis, d'ailleurs, tout ça. Alors, nous avons ici exécuté une tâche de l'instruction SQL. Ce n'est pas très très grave, ça. C'est simplement si vous avez du code SQL à exécuter. Un script, par exemple, un script de maintenance, que vous voulez quand même planifier, ici, graphiquement, dans le plan de maintenance. Vous avez ensuite tâche de nettoyage de maintenance et tâche de nettoyage d'historique. Alors, ça sert à ça. Admettons que vous fassiez une sauvegarde. Donc, je vais prendre la tâche sauvegarde de base de données et puis je vais faire des sauvegardes régulières de mes bases de données. Il se trouve que l'exécution de ce plan de maintenance avec la sauvegarde va générer deux choses. On va avoir évidemment des sauvegardes des fichiers point .back qui seront stockés sur le disque, donc les backups de notre base de données, et puis on va avoir aussi l'historique de l'exécution de ce backup et de l'exécution du plan de maintenance, notamment dans une base de données système qui s'appelle MSDB ici. Donc si vous faites des sauvegardes toutes les deux minutes, vous allez avoir MSDB, à l'intérieur il y a une table système notamment qui s'appelle « Backup set » avec des backup files, etc. Tout ça, ça va grandir. Donc ce que vous voulez faire, c'est après une sauvegarde, par exemple, vous allez faire une tâche de nettoyage d'historique et puis vous allez, avec cette flèche verte, dire « Eh bien, si la sauvegarde a réussi, je nettoie l'historique ». Cet historique, si vous faites un double clic, c'est historique des sauvegardes. Alors là, c'est une traduction assez ratée, il faut le dire, de l'anglais. Sauvegarder et restaurer l'historique, c'est plutôt historique des sauvegardes et des restaurations. Bon. Ensuite, historique de travaux de l'agent SQL et historique du plan de maintenance. Supprimer les données d'historique antérieures à 4 semaines. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans MSDB, toutes les tables qui contiennent cet historique vont être nettoyées des données plus anciennes que 4 semaines. Il faut absolument que vous mettiez ça, sinon vous allez avoir MSDB qui va grandir à l'infini. Et puis, deuxième tâche, nettoyage de la maintenance elle-même, et c'est le nettoyage des fichiers qui sont sur le disque, on va faire comme ça, et à ce moment, vous allez dire, on va chercher dans un dossier, par exemple un répertoire réseau, un partage réseau, un répertoire sur le serveur, en général, c'est quand même mieux de faire ses backups directement sur un partage réseau. Et puis, vous allez dire, OK, à cet endroit, par exemple, euh, mon serveur de fichiers, sauvegarde, vraiment par exemple, hein, comme ça, extension de fichier, et eh bien, .bak si vous faites des backups, ou .trn, si ce sont des sauvegardes de journaux de transaction. Ce sont, en tout cas, les extensions conventionnelles qu'on utilise la plupart du temps. Vous allez inclure les sous-dossiers de premier niveau si vous savez que vous avez des sauvegardes dans les sous-dossiers, et vous allez supprimer les fichiers en fonction de l'ancienneté du fichier, c'est-à-dire de la date du fichier lui-même. Et donc, par exemple, vous allez dire « Je veux supprimer tous les backups, toutes les sauvegardes qui sont antérieures à deux semaines. » Et OK. Ces deux tâches vont donc vous permettre de nettoyer cet historique et de ne pas remplir les disques de vos serveurs.